Salut tout le monde Alors aujourd'hui on se trouve pour une vidéo un peu spéciale, un peu de pâtisserie, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de recettes de gâteau Et là aujourd'hui nous allons faire un gâteau entier. je vais vous expliquer comment on fait Et on va commencer tout d'abord par faire fondre le bel. Et pour ajouter 60g de sucre rire. Puis ajouter 3 cuillères à soupe. De ok, ça m'a l'air d'être bon. Je vais transverser ça dans un lit et faire préchauffer le four à 180 de thermostat 6. Après, il nous faut. il nous faut des aménages qu'on va disposer tout autour tout de la préparation. Et le dernier, c'est parfait. Donc, de toute façon, je vais rajouter une de deux qui m'ont resté. Nous allons tomber 100g de sucre. Nous ajoutons les oeufs. Il le faut 3 oeufs. Et le dernier. C'est parti, il faut déjà fouetter. Nous ajoutons la farine. Il faut ajouter la l'allure. Je vais rajouter une bonne cuillère et il faut une cuillère de lait. Bien sûr, il fallait continuer à mélanger, mais je ne pouvais pas tout préparer les ingrédients qu'il fallait, alors je ne pouvais pas faire ce qu'il fallait. Ok, maintenant on passe au lissage, mettre la pâte dans la préparation. Ok après il faut étaler la pâte sur vos ananas Après avoir bien mis votre pâte sur votre préparation Il faut enfourner pendant 40 minutes Et nous nous retrouvons pour le résultat Voilà C'est la fin de la vidéo J'espère que ça vous aura plu Sur ce je vais vous laisser liker Commenter cette vidéo Et je vous dis à la prochaine